C'est sûr que cet esprit altruiste, on l'avait déjà vu, on avait essayé déjà de le promouvoir avec la vaccination antigripale. La vaccination antigrippale, c'est si on regarde les chiffres effectifs, c'est vraiment une démarche altruiste et pas une démarche individuelle. Au niveau individuel, la vaccination, malheureusement, n'est pas une vaccination extrêmement efficace. Par contre, au sein d'une population et vis vis-à-vis de l'autre, c'est quelque chose de très efficace. Les masques, c'est pareil. Les masques ne sont pas destinés à se protéger soi-même, mais plutôt à protéger les autres. Et de ce fait-là, euh, vont limiter nécessairement l'épidémie et, et la transmission. Donc c'est ça, ça qui est important. L'exemple du vaccin contre la grippe est parfait. Hein. C'est un vaccin qui sauve des milliers de vies, mais chez les personnes âgées. Et quand on explique ça aux personnes qui ont entre 20 et 60 ans, en disant que ça, finalement ça ne sert pas à grand-chose, pour eux même de se faire vacciner, même si on, ça nous évite quand même dans 60-70% de la grippe qui est une maladie où on est secoué quoi, mais que c'est surtout pour éviter les morts euh, de, de gens qui connaissent pas, on a du mal à faire passer ce message là. C'est pas facile quoi et, et, et, et cet argument là de, de port du masque de façon altruiste est un argument euh, imparable et vraiment très important. Il faudrait pas non plus que ceux qui le portent pas soient ostracisés. quoi. On voit bien que pour le port du masque il va falloir qu'on trouve pour apprendre à vivre avec des des, des situations où c'est très important de le porter, des situations où c'est pas important pour que ça tienne dans la, dans la durée. Mais si on se sent patraque, il faut absolument le porter pour éviter de, de, de, de, de contaminer les autres. Ça, c'est vraiment primordial. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première vague euh, Elle a été quand même très difficile. Hein euh, le système de santé a été vraiment sous pression. On a eu. Un nombre de malades très important, un nombre de morts, bien évidemment, malheureusement, euh, trop important. Pour autant, je trouve que en tout cas, à notre niveau, ça a tenu et on, on a réussi à faire face et à, à prendre en charge les malades du, du mieux possible. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux euh, en, en ayant moins de cas Probablement, puisque d'autres pays ont, ont, ont eu cette situation-là. Ceci dit, pour l'instant, on ne sait pas du tout, en fait, si... Euh, ce sont les actions qui ont eu euh, un impact sur la dynamique de l'épidémie, en tout cas au début, euh, ou si c'est euh, autre chose. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une fois que l'épidémie était, était là, les actions gouvernementales ont, ont été importantes. On a déjà entendu des polémiques sur dire qu'il ne fallait pas faire le confinement. Ça me semble complètement irresponsable de dire ça. Euh, on a quand même vu, nous, euh, euh, enfin, dans notre routine, à hein, euh, partir du moment où il y a le confinement, pouf euh, quelques jours après, et parce que bien sûr il a fallu attendre l'effet du confinement, ça s'est arrêté. La circulation virale s'est arrêtée, il y a eu un effet très net et euh, il, il fallait le faire. Est-ce qu'il fallait le faire avant, euh, ça c'est pas de mon ressort et j'ai pas les compétences pour, pour dire s'il fallait le faire avant ou pas. Ce qu'on peut dire que nous, localement, c'est qu'à chaque fois on a agi très vite, à chaque fois qu'on avait des suspicions. Je sais pas du tout si c'est ça qui a permis de contrôler les choses ou pas. Il y aura des travaux multidisciplinaires à faire après qui seront à mon avis excessivement intéressants. Je pense si on regarde ça de façon très générale, on a eu euh, une gestion qui me semble satisfaisante. Je veux dire, euh, au départ, toutes les mesures qui ont été prises, c'était pour éviter de mettre le système de santé en difficulté. Et on a réussi à, à ça. Après, on peut toujours, a euh, posteriori, faire un constat négatif. Mais globalement, si on regarde le bilan général, euh, je pense que euh, le système de santé le français est quand même... Euh, un, un des meilleurs au monde, quand il faut dire ce qu'il est, et, et que globalement, on s'en tire pas trop mal, que les mesures qui ont été prises ont été efficaces. Ce hein. peut améliorer, c'est euh, l'autonomisation, même s'il faut des directives nationales qui soient très claires, mais laisser peut-être un peu plus de, de latitude euh, au, au, au terrain, et notamment, euh, je me permets de le dire, parce que c'est peut-être plus facile pour moi de le dire que Vincent, mais il aurait fallu que les virologues aient le droit de de faire des tests plus vite parce qu'ils ont eu les réactifs et les techniques disponibles assez tôt et il y a eu un petit peu de frein à ce moment-là. Les masques, l'accès à, à, à ces équipements de protection individuelle, on voit bien que ça, ça a pêché, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses comme ça, des, des défaillances, défaillances pour nous, obtenir les réactifs ça a été très compliqué, encore aujourd'hui c'est pas si simple que ça, donc c'est peut-être ça qu'il va falloir améliorer. Et peut-être un peu plus de décentralisation, quand même. Ce n'était pas la même chose au tout début de l'épidémie, dans le Grand Est, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine. Et parfois, même si, encore une fois, il faut des directives nationales qui soient très claires, mais qui soient plus générales et moins dans le détail, ce qui nous permet, nous, de nous adapter très localement à la situation locale. En l'hydroxychloroquine. Euh... Je crois que l'urgence ne justifie en aucun cas et ne doit jamais être un alibi à faire mal les choses. Euh, L'hydroxychloroquine était euh, une bonne hypothèse initialement de travail. L'idée quand on a un virus émergent et d'autres pathologies émergentes, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est euh, comme on sait qu'on n'aura pas le temps de développer un médicament spécifique face à ce virus-là. Euh, bah c'est d'utiliser ce qu'on y existe déjà. Et, alors on ne les prend pas au hasard, bien évidemment, les médicaments qui existent déjà pour les tester sur ce nouveau microbe. On va prendre des molécules qu'on qu connaît avoir un certain degré d'action ou d'activité sur des pathogènes pro, euh, proches. Pardon. Là, en l'occurrence, on avait en gros trois pistes qui semblaient les plus légitimes, dont l'hydroxychloroquine, puisqu'on pensait... Euh, que euh, ces trois molécules-là, donc il y avait l'opinavir, qui est un antirétroviral, le remdesivir, et puis l'hydroxychloroquine, euh, pouvaient avoir un certain degré d'efficacité sur des coronavirus proches, sachant que l'hydroxychloroquine était celle des trois qui avait moins d'efficacité, hein, quand même, hein, euh, puisque le remdesivir et l'opinavir, étaient des molécules qui avaient montré, soit dans des modèles in vitro, soit dans des modèles animaux, des efficacités sur notamment le MERS coronavirus, donc euh, ça paraissait logique de faire du repositionnement, c'était ça l'idée. Euh, mais faire du repositionnement, ça ne veut pas dire on le donne à tout le monde et on voit ce qui se passe sans, sans comparateur. Ça veut dire qu'on l'évalue selon les bonnes procédures habituelles. Donner des médicaments, à chaque fois qu'on donne un médicament, quel qu'il soit, on expose les patients à des risques. Et dans une maladie qui guérit spontanément et qui est finalement relativement bénigne dans l'immense majorité des cas. Donner des médicaments sans évaluation de la toxicité potentielle ou de la comparaison à, à, à, à un comparateur, que ce soit un autre médicament ou un placebo, eh ben on fait mal les choses. Les études qui ont été faites, euh, coordonnées par le professeur Raoult, étaient euh, mal conduites, puisqu'il n'y avait, compar... avait pas de groupe comparateur. Et on ne peut pas soigner les gens sur une simple intuition euh, et délivrer l'argamanie des médicaments sur une simple intuition sans contrôler ce qu'on fait. Actuellement, sur les données de la littérature euh, les moins euh, problématiques en termes de méthodologie, l'hydroxychloroquine n'a pas montré la moindre efficacité, à la fois chez les patients hospitalisés en réanimation, mais ça on le savait déjà, y compris chez les patients hospitalisés, mais non en réanimation, et y compris en préventif, si on a été exposé euh, à, à, à l'hydroxychloroquine. C'est malheureux, c'est dommage parce qu'on aurait tous aimé avoir une molécule qui fonctionne, mais on n'a pas de données. Alors dire que ça marche, bah pour l'instant, ce n'est pas cohérent avec les données de la science. Et quand on est médecin, on est aussi scientifique, et donc on doit soigner les gens selon les données de la science. Dans le premier item du, du, de ce qu'on apprend quand on est étudiant en médecine, c'est primum non, non serré, il ne faut pas nuire. Et actuellement, donner de l'hydroxychloroquine à un patient atteint du Covid, on a plus d'effets de, secondaires, même s'ils sont rares. Ils sont rares, effectivement, mais on a quand même plus d'effets secondaires que le Pourquoi les médias ont réussi à, finalement, colporter toute cette idée beaucoup plus, de façon beaucoup plus efficace que, finalement, un essai euh, qui aurait dû être publié dans, dans, la, dans la presse scientifique Alors qu'on avait largement le temps de le faire, on aurait dépensé beaucoup moins d'énergie à faire cet essai qui pouvait être fait sur un nombre limité de patients. Encore une fois, on n'avait pas besoin peut-être de faire un essai extrêmement large, et on aurait pu démontrer l'efficacité ou la non-efficacité de la molécule, et peut-être que le chapitre aurait été clos, alors que là, beaucoup de choses ont été dites qui étaient injustes, absolument pas fondées sur le plan scientifique, et que ça a débordé euh, tout le monde, et on voit où on en est aujourd'hui, c'est que finalement, il y a toujours, en gros, des partisans sur des faits qui ne sont absolument pas avérés et que les, les données scientifiques aujourd'hui démontrent formellement qu'il n'y a pas d'efficacité de cette molécule sur l'infection. Et encore une fois, j'ai du mal à comprendre comment la médiatisation à outrance a réussi à dépasser totalement la science. Moi, je pense que quand il y a une épidémie avec un nouvel agent infectieux comme ça, il y a un degré émotionnel extrêmement important. On attend beaucoup trop, finalement, euh, beaucoup trop, beaucoup trop vite. Alors que là, il, il, ben, la bonne attitude, c'était d'être euh, attentiste, probablement, et de se dire, ben, on se donne le temps de faire les choses, on met en œuvre ce qu'on pense être bénéfique, on démontre que c'est bénéfique, et après, on communique autour de ça. Oui, et puis euh, les, les, enfin, nous aussi, scientifiques, on a, on a pêché là-dedans. Le, le temps de la science n'est pas le temps médiatique euh, attendu par la population. Et C'est vrai que moi j'ai été également surpris de voir que euh, voilà, des, des, des, des grands essais comme recovery communiquent mais sans donner du tout les données scientifiques. Et nous, ça nous met dans des situations assez inextricables. Hein. C'est-à-dire que l'idée de la dexaméthazone il dit ça marche. Ben moi j'en sais rien en fait parce que j'ai pas vu les données scientifiques. Quoi. Et, et, et, et on se retrouve en porte à faux finalement parce qu'on a une communication qui est médiatique, qui n'est pas scientifique et la communication médiatique précède celle scientifique. Et ça, à mon sens, ça a été un énorme problème. Et tout le monde est fautif, Là, il n'y a pas que le professeur Raoul, tout le monde l'a fait. Quoi. Le papier du Lancet qui a été retiré, moi j'ai été effaré de me rendre compte que les auteurs, trois jours après, s'excusent en disant « bah oui, c'est vrai que maintenant, maintenant qu'on fait attention aux données qu'on a déjà publiées, on se rend compte qu'elles ne sont pas sûres, ils ont publié des données sans vérifier qu'ils... En » fait, ils ne connaissaient pas les données. C'est hallucinant, on n'a pas le droit de faire ça. Quoi. Tout ce que je peux dire sur la dexamétasone, sur les peu de données qu'ils nous ont fournies, c'est qu'ils ont un groupe contrôle qui a à 40% de mortalité, nous on n'a pas ça. Donc, donc j'en sais rien en fait. Je ne sais pas si la dexamétasone marche et je n'ai pas les données scientifiques pour me prononcer. Le, le protocole recovery a fermé son bras hydroxychloroquine en disant que ça ne marchait pas. Ils nous ont pas donné les données scientifiques. En tout cas, moi je ne les ai pas vus, quoi. J'ai cherché, je ne les ai pas vus. Donc je ne peux pas me prononcer sur la décision de Recovery de fermer le bras hydroxychloroquine. Il faut qu'on accepte, nous, en tant que scientifiques, de dire nous ne savons pas. Ou plus exactement, nous ne savons pas encore. L'urgence épidémique ne justifie pas qu'on fasse de la mauvaise science. Parce que si on fait de la mauvaise science, on va moins bien soigner les malades et on va provoquer plus d'effets délétères. Donc ça, ce n'est pas notre métier. Ça c'est aussi une leçon quand même. Hein. C'est les euh, mmh, mmh. ah, oui, travailleurs pauvres ça. et euh, c'est quand même mmh. notre monde. Est, et moi, je, ça m'a confirmé ce que je pensais déjà. Cette épidémie, c'est que notre monde est très propice à ce genre d'épidémie. Hein, mmh. euh, voilà. Ce sont quand même les personnes les plus fragiles qui sont touchées euh, socialement. Ouais, c est, c est, c est sûr. À deux niveaux, je trouve que cette euh, crise a été, a montré toute euh, l'importance si, si on reste dans notre cadre professionnel du travail en équipe et en travail en réseau, il se trouve que là, moi j'ai été, euh, je savais qu'on travaillait déjà bien ensemble mais je, ça a été vraiment super la façon dont on a travaillé ensemble et, et je pense que ça a aidé aussi à ce que finalement on tienne le coup et qu'on on, s'occupe bien des malades. Et, et puis euh, d'un point de vue plus général, euh, voilà, cette épidémie montre euh, à tel point on est tous interconnectés que, tous nos actes nos actions euh, agissent sur les autres et qu'on a une responsabilité euh, individuelle vis-à-vis -vis des autres qui est très importante et il faut en être conscient et essayer de faire que nous, que nous il moins d'impact possible pour les autres ouais. On voit bien qu'au niveau local au niveau national plus on a eu d'interactions et de euh, ouais, de, de travail en réseau plus ça a été efficace. Alors nous, peut-être qu'on a eu aussi de la chance ici euh, en Bretagne d'être euh, touché beaucoup plus tardivement par, euh, par l'épidémie. Donc on, on a géré les choses peut-être de façon plus posée. Après, pour moi, c'est la première fois que je ressens le, le carrefour dans lequel on était qui était politique, économique, médical et médiatique. Et on a vu que le mariage de tout ça, euh, pour moi, c'était euh, très compliqué. Je suis en... j'ai été submergé depuis le début par des, des tests chinois qui arrivaient dans le laboratoire en disant, ben bah voilà, euh, on est les meilleurs, on va faire ça. Après, ça a été diffusé en biologie de ville, par exemple, où ils sont mis à faire, euh, on n'a pas parlé de ça, mais de la sérologie. Mmh. On n'a jamais vu autant de tests diagnostiques que pour cette maladie-là. Donc, on voit bien qu'en moins de six mois, on a, on a euh, 10, je vais peut-être dire, 10 à 100 fois plus de tests que pour n'importe quelle autre pathologie euh, qu'on qu a aujourd'hui qui... Ces pathologies sont beaucoup plus graves. Donc on voit bien qu'on a été soumis à cette pression économique et médiatique en disant ben voilà, ah ben Tiens, vous, là, là, aujourd'hui, ben, on va parler euh, du test à l'hiver. Pourquoi au laboratoire de Rennes, vous ne faites pas le test à l'hiver Et les gens ne vont pas regarder euh, quel est le fondement de ce test-là. Après, on n'a pas de données scientifiques on est un peu dans le même, dans le même constat que pour l'hydroxychloroquine. On se retrouve dans cette situation où finalement, ben, c'est très compliqué pour nous de gérer ça. Parce qu'il n'y a pas de fondement, encore une fois, pas de fondement scientifique. Voilà, ouais, c'est peut-être la bonne conclusion, c'est de dire qu'il faut que ça repose sur des, des données qui soient fondées scientifiquement, effectivement.